Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment créer cet effet texte avec la possibilité de pouvoir le modifier très facilement. Donc en bas, j'ai mon fichier d'origine, enfin mon petit fichier texte d'origine. Et lorsque je clique ici sur l'outil créer, et éditer des objets de texte, je me mets donc à cet endroit-là, hop, je clique dedans, je sélectionne tout. Et si je veux, par exemple, changer le texte, mettre la monnaie libre, eh bien ça fonctionne impeccable. On garde notre effet et puis les lettres qui se montent les unes sur les autres. Alors, comment faire Eh bien, on va aller dans « Fichier Nouveau ». On va importer donc notre modèle. « Fichier Importer Modèle ». Il est là. « Ouvrir ».« Incorporer ». Comme d'habitude, ici, on va renommer ce calque « Modèle ». Alors, modèle, j'appuie sur Entrée pour valider, je le verrouille, je vais en dire un petit peu, je clique sur le petit plus pour créer notre calculus, j'appuie sur Entrée pour valider, et je zoome. Alors, on va sélectionner l'outil texte, on va taper par exemple le L, voilà, tout simplement, et on va venir travailler ce L, alors pour cela on va déjà utiliser ici le mode Bold, voilà. Et ce L, on va déjà utiliser le clone. Alors le clone, c'est très pratique. On va cliquer là-dessus. Maintenant, donc ici, j'ai mon clone. Et là, j'ai mon image d'origine. Enfin, mon fichier texte d'origine. Alors, pour le savoir, il suffit juste de cliquer, par exemple, sur le L. Et ici, on a euh, l'information comme quoi c'est un clone de texte. Et là, on a donc notre zone de texte. Euh, notre L, on va ici faire apparaître à la fenêtre Fond et contour. On va tout de suite lui attribuer un fond euh, indéfini. Et également, on va aller dans Contour et on va lui appliquer un contour indéfini. Pourquoi faire ça Maintenant, si je sélectionne donc mon clone, je vais pouvoir lui appliquer une couleur. Voilà. Et si je modifie ici ma lettre L et que je tape D, automatiquement, étant donné que l'autre c'est un clone, eh bien euh, la lettre devient la lettre D. Allez, on revient en arrière. On va donc dupliquer notre clone ici. Peut-être agrandir un peu quand même. Ou zoomer plutôt. On va agrandir. <rire> Donc je duplique euh, ma lettre. Donc CTRL euh, D. On va récupérer la petite couleur orange avec l'outil pipette. Voilà. Je sélectionne la flèche noire. Euh, je vais déplacer euh, cet objet d'un cran. Et je vais utiliser les flèches du clavier pour déplacer ma, mon L vers la droite et vers le bas. Alors, deux fois, euh, allez, quatre fois vers le bas et quatre fois vers la droite. Je duplique encore mon L, donc CTRL-D. Euh, maintenant, je vais utiliser un contour avec la même couleur. Donc, je me mets ici sur le fond. Je fais un clic droit, copier la couleur, que j'applique sur le contour. Clic droit, coller la couleur. Vous voyez, hop, la lettre est devenue un petit peu plus épaisse. On va augmenter la taille. Clic droit sur... Le chiffre ici, on va mettre euh, 3, on va peut-être mettre un peu plus, 4, voilà. On va déplacer cet objet vers l'arrière, une fois, deux fois, comme ceci. On va venir positionner cette lettre euh, à peu près. Mm -hmm. Attendez, avant, on va la mettre sur le côté. La nouvelle lettre créée, on va la mettre sur le côté. On va sélectionner ces deux, le, deux lettres là. Donc le L jaune et le L un petit peu orange foncé, on va les grouper. Alors pour grouper, CTRL G, ou on peut cliquer là-dessus, ou Objet groupé. Voilà, on va sélectionner maintenant notre L ici, nos deux L groupés. On va faire apparaître la fenêtre Aligner et distribuée. Donc par rapport au dernier sélectionné, c'est-à-dire ces deux objets-là groupés, on va les aligner verticalement et horizontalement. Je vais agrandir un petit peu le contour du, du L. là. Je trouve que ce pas assez important. On va mettre à 5. Donc dans la fenêtre fond et contour, on clique sur style et on va mettre 5 mm. Oh, Peut-être même plus, 6. Ouais, 6 c'est bien. Euh, je duplique cet objet, CTRL D. Hop. Donc on va mettre un fond noir. J'appuie sur SHIFT et je clique sur le noir pour que le noir vienne s'appliquer donc au contour. Et je déplace cet objet à l'arrière. On va mettre une épaisseur à 8. Non, ça ne toujours pas à 10, décidément. Voilà, 10, c'est pas mal. Et une dernière chose, on voit que là, on a une ombre euh, très foncée. Alors, on va encore dupliquer notre L. CTRL-D. Et à la main, on va la déplacer comme ceci et la mettre vers le bas. Tout en bas même. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on a fait pratiquement le, le plus gros du travail. S à savoir maintenant, si par exemple, je, je sélectionne ici mon petit L, hop, avec l'outil texte, et que je tape euh, la monnaie. Ah, J'aurais peut-être dû mettre le texte un petit peu plus bas. Alors, CTRL-Z. Alors, vous voyez, j'ai du mal à sélectionner mon L. Je ne sais pas pourquoi... C'est pas grave. Avec l'outil flèche noire, je vais faire un rectangle de sélection. Voilà, je sélectionne mon petit L. Et avec les flèches de mon clavier, je vais les déplacer vers le bas, comme ceci. Alors, je resélectionne mon outil texte. Je vais maintenant taper là, un majuscule, la monnaie, les bras. Voilà. Et on a donc, vous euh, voyez, notre texte. On va grouper tout ça. Ctrl G. CTRL-G ou on clique là-dessus, on réduit, on cliqué donc sur la flèche en appuyant sur CTRL pour garder bien les bonnes... Alors, il me semble qu'il y a un petit problème, vous voyez, ça s'écrase un peu y d'ailleurs, un filtre. Je vais aller dans filtre, supprimer les filtres. Je crois que ça devait être ça. Ouais, ça devait être ça. Oh, peut-être pas. C'est est bizarre. Est-ce qu'on a un filtre Bon, c'est pas très grave. Euh, maintenant, on va donc obtenir euh, l'effet avec les lettres qui se montent les unes au-dessus des autres ou qui sont un petit peu euh, décalées en utilisant tout simplement l'outil courbe de Bézier. Donc, je clique dessus, je clique ici, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, je vais cliquer ici, j'appuie sur Entrée pour valider. Maintenant, j'ai une belle ligne. Je vais augmenter un petit peu l'épaisseur à 1 pour qu'on puisse bien la voir. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je me mets à peu près au milieu de ma ligne et je clique, je glisse vers le haut. Voilà, pour avoir un, un bel arrondi. Maintenant, je vais sélectionner euh, mon texte « La monnaie libre » et je vais dans « Texte » et je vais faire tout simplement « Mettre suivant un chemin ». Et vous voyez, hop, mon texte a été courbé. Euh, je vais revenir juste une fois en arrière ça veut pas, tant pis. Je vais sélectionner l'outil texte et plutôt utiliser ici... Ah non, ça va pas. Donc CTRL-Z. Ah, j'ai plus le CTRL-Z. Au clavier, voilà, je vais cliquer là-dessus. Donc je sélectionne mon texte. Je fais par rapport au centre, c'est mieux. Je resélectionne ma ligne. Chemin, mettre suivant un texte. Ouais, c'est mieux. Alors la petite astuce... Ici, c'est sur notre ligne là. On va la sélectionner. On va faire un petit rectangle de sélection pour sélectionner les deux nœuds. Et on va cliquer sur le petit plus plusieurs fois. Voilà, hop. De façon à avoir plein de petits nœuds. Euh, plein de petits nœuds, c'est peut-être un peu trop. Voilà, là c'est... bon, oh non, c'était pas mal. Hop. Et on va utiliser briser euh, les chemins. Ou alors euh, Shift B. Et maintenant, on a plein de petits segments. Et si je me mets par exemple sur ce segment là, vous voyez, les deux nœuds sont sélectionnés. Je vais cliquer sur ce nœud et je vais le déplacer vers le bas. Bon, là, ça marche pas. Je vais utiliser l'autre ligne. Il faut bien se mettre sur le nœud. Et vous voyez, on peut déplacer la lettre comme ça. Et on peut même, en activant ici cette petite option, faire des rotations sur la lettre. Et ça, c'est vraiment vraiment génial. Voilà, tout simplement. Et euh, on a des lettres séparées, mais on peut modifier la totalité du texte. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Hop. Alors c'était pas celui-là, c'était l'autre. Petite rotation. Enfin voilà, bon. Voilà pour ce petit tuto. J'espère euh, qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.